Moi, je me suis dit, il y a plein de gens qui ne euh, euh, savent pas faire la cuisine et qui achètent des bouquins auxquels ils ne comprennent rien. Alors, je suis parti de l'idée que la cuisine était un jeu d'enfant ayant plutôt très bien marché. Si je faisais les mêmes recettes, le cassoulet, les trucs pour les grands. Et ce n'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, hein. c'était pas mal parti. Mais j'ai le problèmes assez amusant avec ce bouquin, c'est que les recettes, je les fais trois fois. Et la troisième fois, c'est la dernière fois, c'est la plus importante, c'est celle où elles sont pratiquement terminées. Et pour ce bouquin-là, la troisième fois, se passé en août. J'étais dans le sud, dans ma maison de campagne, et j'avais des invités. Et le 15 août, une chaleur, 40 degrés à l'ombre, et qu'est-ce que je leur ai servi Du cassoulet, ça a été l'horreur. Ils sont partis. J'ai eu la chance d'avoir une maison vide après. <rire> et oui, toutes les recettes. Quand vous faites des recettes, il faut essayer de, de suivre les saisons. Et là, ce n'était pas possible, puisqu'on me demandait le bouquin, il fallait que je suive l'été. Les... Et voilà, l'histoire horrible de ce bouquin, toutes ces recettes euh, épouvantables d'hiver, je les ai faites en plein été, avec 40 à l'ombre. Je vous assure que ce n'était pas une sinécure. Et en plus, le vin, en général, ils veulent du vin rosé. Je ne pouvais pas mettre du vin rosé avec du cassoulet, non. C'était du Bordeaux, bien évidemment. Mes enfants habitaient Paris, comme moi, il n'avait aucun rapport avec le métier, alors que moi, j'étais né dans l'hôtel Oliver à Donc, petit, j'avais vécu et je me suis dit, je vais leur faire des recettes pour eux. Je vais dessiner des petits trucs et le, le jeudi, c'était le jeudi, les congés, je vais les regarder l'après-midi faire leurs trucs et ça, et pour m'amuser. Et j'amène ça à Jean Cocteau qui me dit, mais, mais tu plaisantes, c'est un, un truc formidable. Il faut que tu fasses un livre. Mais je ne voulais pas faire le dessin et j'avais euh, les dessins devaient être faits par Jacqueline Duhem. Je ne sais pas si vous voulez, Jacqueline Duhem avait fait un best-seller à l'époque pour enfants qui s'appelait « Titou les pouces verts ». Et je lui ai envoyé des croquis et un jour elle me dit « Mais tu n'as pas besoin de moi pour faire les dessins, tu vas les faire toi-même ». Et voilà comment je me suis collé au dessin, alors qu'au départ, je n'avais pas, pas spécialement envie de les faire. Quoique... Lorsque euh, j'avais 21 ans, mon père m'a dit euh, je t'envoie à Stockholm pour une semaine gastronomique. En fait, il m'envoyait là-bas pour six mois d'hiver. Et comme je ne savais pas quoi foutre de la journée, puisque le restaurant n'était ouvert que le soir, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai été m'inscrire aux beaux-arts. Au Beaux J'étais le premier, peut-être seul français à avoir fait les beaux-arts à Stockholm pendant tout un hiver. Voilà.